Bonjour, je suis le docteur Courtecuisse, donc je suis auteur du, du récit euh, Histoire d'un sans-abri, au bord du vide, euh, qui développe une certaine clinique de la rue mais euh, avec un, un jargon qui est plus commun, euh, une histoire qui est développée comme un roman, euh, voilà, dégagé du jargon médical, euh, psychologique, afin de sensibiliser le plus, le plus grand nombre, les travailleurs sociaux, les, les éducateurs, voilà, hein, euh, en gros, euh, qu'il y, qu y ait une passerelle. Alors Claude euh, voilà, est, est, est sans abri, et nous expliquera un peu ce, ce qu'il vit euh, lors des pre premiers chapitres euh, en termes euh, voilà, d'enfermement, en, de, de difficultés matérielles, euh, etc. Mais le, le, le récit se penchera davantage sur la relation qu'il va tisser avec Christine. Christine est travailleuse sociale dans un accueil de jour. Il, euh, il rencontre, cette personne euh, de, manière, de manière quotidienne euh, et on voit euh, euh, toute la difficulté à tisser un lien avec ces gens euh, qui finalement s'auto-excluent. Euh, difficulté de lien, précarité de lien, euh, voilà ce dont il, il s'agit et voilà euh, ce sur quoi le, le, le récit se penche. Euh, donc on voit que Christine doit développer euh, extrêmement de, de, de sensibilité concernant euh, cet homme et Claude euh, dans une, per une personne très fragilisée finalement euh, se repose sur euh, chacun des détails voilà, qui, lui sont, euh, qui lui sont proposés lors de son euh, parcours de, de rue. Le, le sujet se veut positif euh, malgré euh, toutes les difficultés qui sont développées dans le, euh, dans, dans le récit afin de pouvoir euh, tisser euh, voilà, c'est cette relation d'aide et d'accompagnement et euh, développer des, des perspectives euh, concernant, euh, concernant cet homme. J'y ai joint euh, eh bien, le travail d'écriture que, que j'ai entamé moi-même euh, pour pouvoir euh, développer les mots euh, qui sont euh, si précieux à chercher, pour pouvoir aider ces gens, rentrer en relation avec eux hein, et avec euh, leurs accompagnants. Euh, J'y ai joint aussi euh, euh, quelques éléments concernant notre façon de, de, de travailler au sein d'équipe, hein, le travail de réseau, le travail du collectif. Voilà, j'espère euh, vous donner euh, l'envie de, de lire euh, ce, ce livre. Euh, mes collègues l'ont trouvé très en lien avec la réalité de terrain. Donc voilà, en essayant de porter un peu d'espoir dans ce champ-là. Voilà, bonne lecture.